Ma quête ne s'accomplira pas. Ma quête ne se terminera jamais. Elle traversera l'espace et le temps. Elle transcendra les nouvelles générations à venir. Et pourtant, le monde ne changera pas. Et pourtant, j'aimerais qu'elle vous fasse rêver. Qu'elle vous fasse voyager. Au-delà du réel, au-delà du réel, dans l'imaginaire, dans l'imaginaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme vous le savez sûrement, j'ai donc acheté une PlayStation 4 et je me suis pris Monster Hunter World. Si vous aimez ce genre de vidéo où je compte des histoires, des faits divers, sur un panorama de Monster Hunter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça fait plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de partager. Et voilà. Je vous dis à bientôt. C'était Cookie. Tchux.